Je sens comme un courant d'air Ah non, pardon, c'est moi, j'ai pété. Ah ben non, il y a un petit train. Un petit train Ouais, un petit train. Qu'est-ce qu'on fait, chef On est venu jusqu'ici. Autant continuer. Ah, j'ai toujours rêvé de monter dans un petit train. Euh, la dernière fois que quelqu'un a exaucé son rêve dans cette série, il est mort. Hein. Plus personne ne va mourir. On dirait pas un petit peu les cabines pour euh, pour aller au ski Bah ben non, dehors, il y aurait justement les trucs pour ranger les skis dedans. Dites chef, vous avez toujours eu une posture aussi badass Ou j'ai jamais fait gaffe Ah, non, c'est mes hémorroïdes qui me reprennent. Ah, ouais, c'est pas bon ça, les hémorroïdes. Carter et la Noble Team, vous ne m'aviez donc pas menti. George est mort. Je vous prierai de ne pas insulter sa mémoire. Ouais, oh, bah, bien déjà. Oh, vas-y, bah, a répondu. Je n'en avais nullement l'intention. Et c'est bien mal me connaître de croire que j'en suis capable. C'est vous qui nous a fait venir ici Bien sûr que c'est moi. Qui voulez-vous que ce soit Abrégé, j'ai aucune envie de discuter avec vous. Équipe Nobel, si je vous ai fait venir jusqu'ici, c'est que j'ai besoin de vous. Excusez-moi, mais je vous trouve un petit peu culotté de venir nous demander de l'aide, alors que vous avez passé le plus clair de votre temps à nous insulter. Mon équipe, et moi, George, Kat, ma grand-mère. Hum, mmh, je vois, vous voulez vous mettre à jouer les rebelles. Alors ok, mon petit. Ferme ta gueule Équipe Nobel, on n'a rien à faire là, on se replie. Mais chef, on est dans un petit train, on peut pas sortir. Eh ben, on descend au prochain arrêt. Arrêtez de jouer, Nobel Leader. Rich est en train de tomber sous les coups des Covenant. Et je suis la seule personne à avoir trouvé une arme potentiellement capable de sauver l'humanité. Vous voulez empêcher l'humanité d'être sauvée, Nobel Leader Ah oh bah là, chef, euh, elle vous l'a mis dans le cul, hein Oh là là, et puis avec ses émoïdes, ça doit pas faire du bien. Hein bien. Bien. Je vous écoute, docteur Halsey. Qu'attendez-vous de nous Vous devez venir dans mon laboratoire récupérer l'arme. Quant à moi, je veux être escorté en lieu sûr à la base Castle. Non parce qu'il y a quand même pas mal de covenants entre la, la basse Ward et la Basse Castle et j'ai pas envie de me faire euh, de faire violer, voilà, voilà. Je, je... Même chez les covenants, je doute que vous trouviez quelqu'un qui aurait envie de vous violer. Ta gueule, petit con. Vous êtes arrivés, équipe Noble. Sortez de là, traversez le couloir. Je serai au bout, avec l'arme. Prochain arrêt, base du Docteur LC. Prochain arrêt, base du Docteur LC. Attention à l'ouverture des portes. Prochain arrêt, base du Docteur LC. Bien, équipe Nobel, on a une nouvelle mission. Si on peut sauver l'humanité, c'est de notre devoir de Spartan. <rire> si j'avais su que j'allais sauver l'humanité, j'aurais pris une douche. Restez derrière moi, équipe Noble. Je ne fais aucune confiance au Docteur LC. <rire> Hé, eh, vous aviez déjà entendu cette légende qui dit que le docteur Alcé est né du fruit de l'amour entre un démon et une loutre Émile, on n'est pas là pour blaguer. Ferme ta gueule deux secondes. Si tu vois qu'elle tente quelque chose, égorge-la. Eh oh, calme, calme, calme. Je t'égorge tout ce que tu veux, mais je m'approche pas de cette femme. Hein. Putain, Émile, tu fais vraiment chier. Base du docteur Alcé. Attention à l'ouverture des portes.